C'est une dynamique ah, d'échange oh, animée par l'affection et l'attachement d'elle qui est sous-vue. De... Oui, c'est plus lui. Salut. Il hey. raconte n'importe quoi, ça. Il, il raconte n'importe quoi, c'est pas l'exemple. Yannick, ah, vais... bah... si. tu veux de l'eau, du café, quelque chose Toi, elle est comme ça, ta robe. Un... De l'eau, on a, merci, euh... ça ira. Nickel. Je suis pas rachée que ça ira. Et ouais, je fais servir en dessous, Allez. Ben, Elisa derrière, avancez-vous, ah, avancez-vous C'est bon Qu'est-ce qu'on pense penses les chats On ne fait rien là hein Ça va vale bien si on ne fait rien J'abandonne pas tout de suite hein. Laisse-moi voir un petit peu de... Ta chemise là, on voit ton Tu mets pas le cœur, Ami, tu mets pas le coeur. Attends, attends, il faudra un, un chapeau. Il faudrait un chapeau. là. Il est bien là. Il Il me <rire> prend bien là. Il Il un Allez, ah, lève-la Tu joues bien ton rôle Tu joues bien ton rôle Si tu le tires en route, euh, c'est pas... du pas des comme ça Encore sur les plans, Patrick Voilà, on actionne l'époque... Alors, on n'a qu'une époque. 2021. On n'a que 2021. Ça veut dire qu'on peut s'amuser. Ça fait 5-6 danses. Après ça, ce qui est très important, c'est... Numéro 1, Kelly, Alex. Numéro 2, Lorraine, Alex. Numéro 3, Lorraine, Alex, danseur. Et tout ça là, on va faire des plans qui vont être euh, euh, dispatchés. D'accord Ok Bien, ça c'est fait. Euh, je, veux voir, je voudrais voir les danseurs, comme ça au moins nous, après, après je m'arrête un peu, je n'ai pas mangé encore. Euh, bien, ok Donc, euh, je profite aussi de vous dire que je pense que vous avez reçu tous les feuilles de service à la oui, maison. Oui. Je pense que tout le monde va rejoindre déjeuner. On commencera à se mettre en place. Très de, pour qu'on soit à l'intérieur. À l'intérieur, ça, ah. à ça va être... Bon, j'espère. Oui. Les que je dois récupérer, est-ce qu'elle va faire la fédération On va mettre une heure. Ah, ah non, non, en 2021. Mais non. non, non, là on est en des 2021. <rire> euh, non, Annie euh, prépare on, des. Mon Dieu On va Désolé, je n'ai pas pu vous accueillir parce que j'étais dans un discours. Non, non, on a, on a admiré ton discours. Oh! oh là là! super en Oui, mais robes de cocktail, tu peux avoir des robes de cocktail attention! Mais non! Alors, le choix. Oui, ben, je suis en train de me démarrer si je n'ai pas euh, à la voiture là, je vais aller. je ne sais pas sur le câble. Allez, voilà Allons-y Tu vas baisser la caméra Eh ben ouais Regarde, si on ne voit plus rien soir, Non, si, on ne voit plus de... ouais. ah, mais... rien Je Pour que c'est plus déporté. Oui, oui, c'est Oui, c'est de oui. Ça fait partie de la quand même. Comme hier dans le la base du jail c'est. Voilà. Là et là. Donc euh, mais je tenais simplement à vous le rappeler. Et il va falloir beaucoup d'élégance Lisa, beaucoup d'élégance Robert. Euh, euh, on, va, on va juste répéter un peu la partie où vous êtes vraiment seul, mais on va vous la répéter avec la logique de ce que vous avez ça. Et je vous fais oui, voir un truc de, de parasite. Après, après, on met j'ai pas mis de gants, comme ça. Veux, voilà. Oui, il y a des choses que je vous dirai. Époque 2021. Voilà. On le met, on le de, de, ah, de avec <rire> ah ben là, la dernière qu'elle a essayé, qu elle, euh, Kelly. Ah ouais, t'es radical. Ok, reçu Roger dans le coup. Un <rire> sac avec du gravier s'il vous plaît. Ah, ouais. ouais. D'accord ouais. bon, La caméra, on l'a touchée. On un petit peu. un peu plus à droite à l'église, s'il te plaît. Ah. Ah. Pas, pas, non mais vas-y, dégage là Pas encore hein. Non, mais il y a un trafic qui a gagné 200 millions, celui-là est un peu autour Arrête euh, de me filmer Je vais lui demander des messieurs dans mes projets Comme ça au moins Donc on est bien d'accord mes camarades Puisque tu as, as la caméra, donc on, on garde la caméra tournante. Et après, on fera les plans. J'aime bien les tournants, c'est Bon. <rire> et après, oh, n'importe quoi. Et après, on fera <rire> les autres plans. OK Moi, je dirais reine l'eau. Mais là, elle est très bien rouge. Que... Euh, non, je, je... En fait, l'idée ah. serait ah. Été que je fasse deux plans. Un plan quand elle habille en rouge et un autre plan quand elle change de costume. Tu vois C'est profiter... Tu veux quoi comme, comme ah, style je, de robe Je ne suis pas dans ton tournoi, moi, chérie. Je sais Attends, je mais man... peut-être que le... Est-ce que Ginou essaye de mijoter quelque chose. Je, je l'ai rajouter un truc avec le temps, Carte bleue. Euh... plan large général pour tout le monde. Mais, les trois dans le monde euh, ah, ben, ah ben oui ah ben. Euh, euh, euh, vraiment... Vous croyez que quand on va être en ligne avec les trois. Bon, mais... bah, tu panotes sans arrêt sur les trois chevaux qui sont derrière avec les cavaliers et Patrick il faudrait que tu viennes là et prends uniquement Alex et Kelly et Gigi lui panote sur les trois cavaliers et encore plus, reste un peu plus longtemps sur ce D'accord ouais. les ah ouais, Allez, mes copains, mes copains, nous allons. Répétez. Euh, Alex, prends le petit garçon et la petite fille avec toi. Kelly, essaye d'avoir la petite fille avec toi. Et vous allez euh, avancer tranquillement. Tu sais, euh, ayant l'impression d'une famille qui vient. Euh, voilà. Euh, moi, je veux que tu sois gay dans ton clip là. Euh, Kelly aussi, quoi. Après ce plan-là, je veux un plan serré sur Florent, un plan serré sur Théo et un plan serré sur Stéphane. Tous les deux, ça De temps en temps, mets-lui la main autour de la taille à Kelly Alex Tu vois, genre, euh, voilà, genre on est heureux Mon Dieu que c'est beau, c'est romantique D'accord Ok Action Anne, à nous retrouver j'allais dire. Laisse passer le, le temps, le le temps. Le jour le le tournage le le de tournage numéro ah. 4. nous jamais nous caméras, quatre canailles. Ah bon. Bonjour messieurs-dames, bonjour, bonjour. Allez, on y va les copains. Allez, on y va les copains. Alex, c'était bien jusqu'à présent pour l'instant, on a, n'a on qu'une moitié de cette séquence dans la boîte, il nous reste l'autre moitié. Allez, attention, attention, moteur. Le bon, bateau qui arrive, là, matin, voilà, balabam, balabam, tu vas dans à droite, à gauche et tu fermes la boue. d'accord Ok Allez! le pire, la guerre, les me pour mon âme à côté de la dame mais tu ne regardes jamais ce monsieur parce qu'il est très méchant dans le monsieur là ça va, ça va toi ouais, est bien arrivé fais le making of ouais ça y est je peux pas ouais <rire> <rire> <rire> là, là, je vais faire un plan large après on verra. Oui, oui. C'est la musique, C'est la vision. Bien, la vision. Alex, la vision. C'est la le dire. Tu veux une répétition encore oui. Ok. Musique, répétition. Oui. Allez. Bonne Bonne belle. Belle. Alors, comme ça. Ou alors, ou alors, tu sais quoi On pourra leur faire un passe passe quand nous on va aller là bas. C'est une option. Yeah. Annonce séquence 1, 1960 sur 1, dans Bristol quoi pas moteur annonce séquence 1 à la base C'est parce que j'ai l'air d'or Mais non Il est déjà naturel Ne oubliez-moi Bah, à Charles c'est qui alors Arrête de la filmer, c'est bon, elle m'a cassé une jambe, elle m'a cassé une cou, elle m'a cassé <rire> le genou, elle m'a cassé les rêves, c'est bon. La petite roi. À ma place. Oui, Je, je fais comment On fait. Je... <rire> comment Il, pas la cette... il y a pas de méthode. Il pleut, le chargeau, oh. le là, il pleut on le vous on s'en fout, on tourne le euh, Oui, mais il y a les, tous les trucs, toute la déco qui une... Il pleut, mais ça peut s'arrêter. Donc, pour la déco. Je <rire> tout la déco. La... Comment ça se... te voir Ouais, moi aussi, la peu... le Ouais, c'est toi C'est le making of ça, ça Ouais. S'il vous plaît Petite pièce, s'il vous plaît S'il vous plaît Petite pièce, je Ça doit faire une oh. non, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit, le petit. <rire> Mon meilleur profil. Ouais, <rire> toujours. Ouais. Vérifie, vérifie ouais. les roches. Ouais. Ouais. Vérifie pour voir si c'est bon ou pas. Quoi. Ha <laughs> ha <laughs> Bonjour. Bonjour. <laughs> oh Bonjour. <man. Yeah. laughs> Ha <laughs> ha! ça doit dire des trucs coquins d'ailleurs <rire>